Bien le bonjour et bien la bonne année. Alors pour cette première vidéo de l'année, bah, je vous ai emmené sur les rives du Kaldfjord, euh, le fjord froid. Euh, c'est sur Kvaloyar et si je vous ai emmené à cet endroit en particulier, c'est tout simplement que entre mi-novembre et mi-janvier, bah, c'est l'endroit où on peut voir des baleines à bosse et des orques euh, dans le coin de Tromsø. Donc si vous venez euh, à cet endroit, enfin si vous venez à Tromsø dans cette période-là. Eh bien, vous avez des bonnes chances euh, voilà de pouvoir venir voir des euh, des orques et des baleines à bosse donc là je suis en train de descendre j'ai chaussé les, les raquettes je suis en train de descendre euh, sur la rive j'ai pas vu beaucoup d'orques là sur la route en venant donc je sais pas Oups <rire> je sais pas si si les orques sont vraiment très actifs aujourd'hui j'en ai vu deux ce qui est pas énorme mais bon avec un peu de chance, euh, on va peut-être en voir quelques-uns. Enfin, je vous laisse quand même apprécier un petit peu la vue pendant la descente. D'ailleurs, je vais profiter de la vidéo, là, comme pour le soleil de minuit. Je vais vous donner 2-3 petits conseils pour les baleines. Alors, vous pouvez assez facilement les voir de la route et, et de la, du bord. Hein. Euh, le fjord est large mais on les voit quand même assez bien et pour peu que vous ayez un bon téléobjectif vous pourrez prendre des chouettes photos Je vais mettre quelques exemples Oh, Je sais pas si vous allez pouvoir voir, il y a un aigle qui passe euh, Non, on le voit pas à la vidéo je crois ah, Dommage Magnifique Non. non malheureusement on le voit pas le téléphone c'est pas l'idéal euh, oui donc les conseils donc vous pouvez les voir assez facilement de la route avec un bon téléobjectif ça passe bien par contre donc si vous louez une voiture et que vous allez voir les baleines essayez de respecter les aires de parking parce que je dois vous avouer que c'est assez agaçant quand il y a un gros paquet de bagnoles parce qu'il y a deux baleines qui ont montré le bout de leur nez et il y a un gros paquet de bagnoles qui sont euh, arrêtées euh, vraiment n'importe comment ça fait des bouchons, c'est un peu agaçant Donc euh, voilà, essayez un peu de respecter les, les aires de parking, elles ne sont pas très grandes c'est vrai, généralement il y a la place pour 3 4 voitures, pas plus mais elles sont assez nombreuses donc euh, globalement, bah, si, vous, si vous juste continuez un petit peu, vous, vous conduisez un petit peu plus loin, vous avez de fortes chances de pouvoir voir des baleines un petit peu plus loin, un petit peu plus tard. Donc euh, n'hésitez pas. Alors évidemment, l'autre solution pour euh, voir les baleines, c'est de payer des tours, euh, soit louer les services d'un pêcheur, qui vous emmènera dans le fjord avec son bateau, soit payer les tours organisés. Où là, vous avez même une garantie de voir les baleines. Euh, si vous les voyez pas, ils vous remettent sur un, autre, euh, sur un autre tour un jour après pour que vous puissiez les voir. Et enfin, euh, bon, ils sont globalement assez organisés donc euh, vous avez de très très fortes chances de voir des baleines, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, ces bateaux, quand on est sur la route, c'est un très très bon indicateur pour, euh, pour chercher et regarder où sont les baleines. Euh, D'ailleurs là malheureusement je me suis arrêté, mais bon, il euh, n'y a pas de bateau aux alentours, euh, j'ai entendu là pendant que je descendais euh, un, un souffle d'une baleine, donc elle doit être quelque part mais je ne les vois pas, il y a un petit peu trop de vagues aussi, donc euh, bon, mais euh, il est une heure de l'après-midi, il commence à faire sombre, donc euh, soit je tournais la vidéo maintenant, soit je ne la tournais pas en extérieur. Donc euh, voilà, je ne sais pas si on va pouvoir en voir, j'espère. Je vais rester là un petit moment. Euh, au pire, je vous mettrai des photos et des films que j'ai fait dans les, les fois précédentes. Bon, mais je digresse sur les baleines. Mais la vraie raison de cette vidéo, outre le fait de vous souhaiter une bonne année, euh, c'est aussi que là depuis la dernière vidéo en 15 jours euh, j'ai pris plus de 500 abonnés donc je viens de passer le, le palier des 1000. Euh, c'est fou c'est complètement fou je n'arrive <rire> euh, pas vraiment à réaliser mais bon bah c'est bah génial je suis euh, voilà je sais pas quoi dire en fait et euh, bon, j'avais dit que si on le passait avant Noël parce que j'ai eu un gros gros pic là juste avant Noël, euh, je ferais une FAQ en live. On l'a passé avant le, avant le, le premier, on l'a passé le 31. Donc je vais faire la FAQ en live. De toute façon, j'ai envie de le faire, c'est marrant. Euh, je cherchais une excuse mais euh, pour être honnête j'ai envie de le faire. Donc, euh, bah, mettez dans les commentaires là de cette vidéo euh, toutes les questions, ça me permettra d'avoir un point de départ pour euh, pour le live. Donc, vous pouvez mettre toutes vos questions dans ces dans les commentaires de cette vidéo, ou sur Twitter, sur euh, utilisez le hashtag FAQINS. Euh, voilà, ça sera facile ça, FAQ15. <rire> euh, voilà, FAQINS sur Twitter, ou dans les commentaires de cette vidéo. Et, euh, et d'ici, alors, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le faire. Euh, comme je l'ai dit j'ai des amis qui vont venir ensuite j'ai une conférence euh, troisième semaine de janvier donc euh, ouais soit je le fais dans une dizaine de jours soit, euh, soit je le ferai à la fin du mois ou début du mois de février ce qui vous laisse voilà, ce qui vous laisse du temps pour, euh, pour poser vos questions Ah, le vent se lève et la neige arrive, je ne sais pas si on va m'entendre dans la vidéo, j'espère. Euh, parce que je voulais aussi euh, vous remercier tous, beaucoup, parce que les commentaires de ma vidéo anniversaire, euh, c'est vraiment génial. Il y a, vous avez beaucoup commenté, vous avez apporté plein de, plein de critiques constructives sur mon travail, euh, en message privé aussi, pas mal. Euh, vous avez été nombreux à me conseiller d'ouvrir le compte Tipeee. Donc euh, bah écoutez je vais le faire. il Faut que je me renseigne un peu là sur les euh, euh, sur la législation, euh, la fiscalité autour de Tipeee, en particulier sachant que je suis à l'étranger, je pense que ça ne va pas être des plus simples, mais c'est pas grave. Euh, donc voilà, il y a incessamment sous peu, il y a un compte Tipeee qui va être ouvert. Euh, vous m'avez aussi encouragé pas mal à ouvrir le blog pour pouvoir poster les vidéos. Donc euh, je pense qu'assez rapidement ça, ça va être mis en place probablement dans la semaine. Euh, donc soit je mettrai une petite annotation une petite fiche là sur le côté ou, euh, ou dans la description enfin, vous aurez le lien qui va apparaître à un moment donné Voilà. donc le, le blog va aussi s'ouvrir et puis euh, bah, sur les questions de la disparité euh, masculine féminine sur mes vidéos j'ai eu plusieurs, euh, plusieurs femmes qui ont commenté qui m'ont apporté des, des éléments de réponse je pense assez intéressant euh, qui méritent réflexion euh, sur la présence euh, les pressions culturelles et sociales, pour la science, pour les femmes, l'intérêt aussi, tout simplement, en vidéo. Je vous invite à lire les commentaires, c'était vraiment très intéressant. Donc, sur la vidéo anniversaire. Allez, allez jetez un petit coup d'œil. Et puis, j'essaie de réfléchir en même temps, il y a des blancs, je suis désolé. C'est un peu en mode vlog, là. Je voulais aussi remercier, j'ai failli oublier, mais... Il y a Chaton Brutal, j'adore ton pseudo. Euh, Chaton Brutal qui a apporté les, les premiers sous-titres aux vidéos, il a sous-titré deux vidéos. Donc euh, voilà, merci beaucoup. Euh, j'ai failli oublier, j'ai honte, mais euh, vraiment c'était très sympa de ta part. Euh, donc euh, voilà, vous avez commencé à sous-titrer, c'est cool. Bon bah écoutez maintenant euh, Je vais arrêter là je pense pour cette vidéo. Ça, ça fait un petit flash assez court. Ah, C'était juste pour vous souhaiter la bonne année. Vous annoncez euh, l'arrivée prochaine de la FAQ. Euh, L'activité des baleines est faible. Ah, si, il y en a une. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vois des vagues ou si je vois des baleines là. Il euh, y a un petit peu trop de vagues. Je, je, je pense que vous entendez, il euh, y a un petit bruit là des, de l'eau. Bref, écoutez, le... il commence à faire sombre. Donc euh, ouais, on est toujours au milieu des, du Mercated, la nuit polaire. Là au passage, ouais, voilà. Euh, J'avais évoqué ça dans la, la vidéo sur les saisons. Mais euh, à Tromsø, il n'y a à aucun moment, il fait nuit noire 24 heures d'affilée. Euh, même au cœur de la nuit polaire, là on n'est on pas très loin. Euh, C'était le 21, le, le maximum de la nuit polaire, le 21 décembre. Euh, même à ce moment-là... Il y a un petit peu de luminosité qui reste euh, pendant 2-3 heures. Donc euh, à aucun moment il fait, il fait nuit noire. Bref, allez, bah écoutez, je vous laisse. Euh, je vais rajouter au montage une petite vidéo pour que vous voyez quand même les orques. Et je vous souhaite une bonne nuit.